Et voilà. Alors, content de vous accueillir tous et toutes pour cette, cette soirée webinaire avec une thématique. Alors, ceux qui me connaissent, ceux qui ont fait des formations avec moi, vous savez que ça me touche. La confiance. Euh, la confiance, c'est vraiment euh, l'élément clé euh, pour ma part euh, qui, euh, qui permet de soutenir la pratique de la gouvernance partagée. Et pour... Euh, nous parler de ça, pour nous présenter aussi des outils concrets pour euh, euh, la soutenir, euh, en tout cas de ce que j'ai compris de ta présentation, eh bien, nous accueillons Anne-Cécile de Revolve Conseil, euh, qu'on a croisé sur les chemins de la gouvernance partagée et qui est installée en Bretagne. Anne-Cécile, est-ce que tu veux juste nous dire euh, deux mots sur toi avant que je pose un petit peu le, comment ça fonctionne Ok. Bonjour à tous, Anne-Cécile fichet joubert Alors, je suis consultante formatrice à Revolve Conseil. Donc Revolve Conseil, c'est, je fais une micro-présentation tout à l'heure. Et moi, bah, écoutez, donc, le côté consultant, il est au niveau de tout ce qui est intelligence collective, dynamique d'équipe et, et puis ingénierie de la formation. Et donc, je fais aussi de l'accompagnement avec de l'approche systémique stratégique, notamment auprès des managers. Voilà. Et donc, euh, j'aime bien rajouter ça. J'ai été prof de maths dans une autre vie. Donc, euh, <rire> souvent, ça amène quelques réactions. Donc, voilà, juste pour le plaisir. <rire> Excellent. Merci bien. On, bah, tu vas nous en dire peut-être un petit peu plus sur evolve juste tout à l'heure. Euh, Comment ça va se passer Pourquoi est-ce que moi, je suis là Je suis là surtout en soutien technique pour l'accueil, pour gérer la salle d'attente des gens qui arrivent. Et puis, ça va être aussi pour animer le chat, parce que anne cécile a l'intention de l'utiliser massivement pour vous poser des questions et générer un petit peu des réactions. Donc, euh, n'hésitez pas à trouver le petit bouton discussion qui est en bas de euh, le préparer pour pouvoir répondre à certains moments. Et puis, je ferai, euh, je ferai des feedbacks, soit parce qu'elle me le demande, soit parce que j'y vois passer des choses intéressantes que j'arrive à connecter euh, avec, euh, avec le contenu. Donc, euh, donc voilà, je vais encore rappeler que ceux qui veulent ne pas figurer sur les, sur les enregistrements vidéo, eh bien, ils sont invités à couper leur caméra, en l'occurrence. Et puis, après... Euh, environ trois quarts d'heure de présentation eh bien, on ouvrira un espace de questions et cet espace de questions lui ne sera pas enregistré donc je coupe euh, l'enregistrement le, à la fin de la présentation et vous pourrez rallumer vos caméras vos micros et euh, voilà compléter avec tout ce qui vous passe par la tête pour enrichir ce débat c'est aussi l'avantage d'être là en live et pas seulement en replay au webinaire de l'Instant Z. Anne-Cécile à toi. C'est parti. Alors, pour tester <coughs> votre réactivité sur le chat, je vous propose un petit jeu. Est-ce que tout le monde est prêt euh, Le doigt euh, sur euh, le clic de la souris et le clavier à portée de main. On va faire une petite course de vitesse et on va voir si tout le monde arrive à répondre. 1, 2, 3, c'est parti. Le premier qui écrit Camoulox. Yes. <rire> Très bien. Très bien, je vois que ça vient. Très bien. Il y a des connaisseurs. Ah, c'est ça, hein Je dire, il y a un piège sur l'orthographe. Ouais. Très bien. Super. Ben, je vous remercie. Donc comme ça, on voit à peu près. Est-ce qu'il y a eu des difficultés C'est bon Ok, ça marche. Ah, difficulté pour Joël. Non, c'est bon. Non, d'accord, d'accord. C'était pour la blague. Ok, ça marche. Alors, je vais partager mon écran. Euh, voilà. Est-ce que là, c'est bon, David Oui, c'est tout bon. OK. Je vérifie que c'est bien ça. Ouais. Hop. Oui, voilà, c'est ça. OK. Donc, la confiance en entreprise est-elle possible euh, et je suis ravie d'être là avec toi, David, euh, pour faire cette animation avec Instant Z. J'aime beaucoup collaborer avec vous. Euh, donc, petit juste petit point sur Revolve Conseil. Euh, donc, Revolve Conseil, c'est un collectif d'experts et on a pour ambition euh, et comme euh, souhait d'améliorer, de réenchanter le lien entre le travail et l'humain. Et donc, pour ça, et bien, il faut être expert à la fois en organisation, en gestion, animation, dynamique d'équipe, intelligence collective et aussi tout ce qui est formation et aussi accompagnement individuel. Et par exemple, aussi sur les RPS, risques psychosociaux, etc. Donc, on a une... Ça, c'est le premier noyau, la première équipe euh, d'experts. Et après, on a, bien sûr, d'autres personnes de confiance avec lesquelles on pourrait travailler. Et euh, notre... Alors, Ah voilà, c'est mon clic, pardon, excusez-moi. Et donc, nos services, donc on va intervenir aussi bien sur, euh, comme je vous disais, les organisations, les équipes et les personnes. Et euh, le, le top du top, c'est quand on arrive à avoir une personne, un, un client qui va avoir le souci vraiment de l'humain et qui va vouloir agir sur les trois niveaux. À notre sens, c'est sur les trois niveaux à la fois qu'il faut inter intervenir quand il y a des situations problématiques. Ça, c'est quand il y a vraiment des grosses situations. Après, parfois, juste un accompagnement d'une personne peut suffire à désamorcer un certain nombre de choses. Et c'est formidable. Et nous sommes donc organismes de formation Calliope. Ici avec nous est présente également une de nos expertes, Pascale Dossman, qui est formatrice professionnelle en santé mentale et qui est extraordinaire, et qui est elle-même organisme de formation Calliopisée. Voilà. Non, pas encore, pardon, en cours de caillopisation. Voilà, <rire> je m'arrête là-dessus. Là Maintenant, la confiance sur le chat, c'est parti. Pour vous, c'est quoi la confiance en un ou deux mots Très rapidement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc euh, c'est parti. Donc, euh, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, très, très rapidement. D'accord Je vois transparence, serrer la main, un lien, compter sur l'autre en toute situation, la sympathie, envie d'aller ensemble quelque part, être à l'aise. Okay. Sentiment, un sentiment positif, sentir soi, l'autre. Okay. Sourire vrai il y a de l'authenticité aussi. Ok, super. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques images. Vous allez me dire si pour vous, c'est de la confiance. Ah, je plus le chat. Je te laisse, David. Je te laisse me oui. dire. Hein, plus le chat. Oui. Alors... Alors, la réponse majoritaire, c'est euh, oui, sur cette image-là. D'accord. Il y a Jean-Luc qui a rajouté codécision. « co-décision OK. Il y a celle-là. Nouvelle image. Nouvelle image. On peut dire oui, non, ou euh, une émotion qui ressort, ou des interrogations aussi. Enfin, voilà, elle dit, très rapidement ». Alors, quelques oui, un pas forcément. Euh, il y a d'autres mots qui viennent dessus. Dépendance, solidarité, sécurité. Okay. Alors, la première image, c'est une image que j'ai trouvée sur un article sur la confiance. Et moi, personnellement, la première image là, à la fois, je me suis dit, ok, il y a de la confiance, mais en même temps, euh, vache ardoce quoi. <rire> je me suis pouf, je sais pas si j'ai envie d'y aller quoi. La deuxième, euh, pareil, on peut la retrouver dans des articles sur la confiance, mais en même temps sur la sécurité, et puis un petit côté contrôle, un petit côté euh, voilà. Bon. Puis on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu une licorne, euh, euh, le monde des bisounours Est-ce que, est que, y a vraiment, euh, est ce qu'il faut être un bisounours pour vivre dans la confiance quoi parce que là, les images, elles sont à la fois positives et à la fois, on peut dire qu'il pourrait y avoir un peu de négatif dedans. Voilà, ça c'est une autre image. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo-là Est-ce que pour vous, il y a la confiance dedans Est-ce que tu attends des oui ou des non parce qu'il y a des gens ah, qui, qui répondent avec d'autres mots. Et du coup, je ne sais pas si je prends ça pour des noms et qu'en en fait, euh, voilà, ils, y voient, ils y voient autre chose et c'est cet élément-là qu'ils mettent. Ouais, ça peut être d'autres mots, ouais, ouais. vas-y. Ouais. Ouais. Alors, on y trouve d'autres choses, là, a priori. Euh, partage, convivialité euh, relax, échange, etc. mais pas nécessairement de confiance et puis moi je me suis permis de mettre non <rire> parce que j'ai vu, vu, vu beaucoup de gens assis en cercle dans lesquels il n'y avait pas de confiance <rire> ok, ça marche alors moi j'aime bien celle-là euh, sur la confiance parce qu'il y a une personne par exemple qui rigole mais c'est vrai que ça ne suffit pas forcément mais bon, se poser que la question de collaboration est-ce que c'est un environnement de confiance nécessaire ou pas et est-ce que quelqu'un connaît ce dessin animé Si vous connaissez, est-ce que vous voyez le lien Alors, tu as posé deux questions, ce qui vient fausser un petit peu les résultats, parce que okay, les gens voilà. non massivement, et on ne sait pas si c'est un non <rire> parce qu'ils okay. ne connaissent pas le dessin animé ou parce okay. qu'ils ne font pas le lien. <rire> J'ai le bonheur d'avoir une petite fille de 5 ans et demi, et euh, du coup, on a regardé le dernier Disney, qui est Raya et le dragon. Et j'ai été extrêmement agréablement surprise et la thématique principale de ce dessin animé, c'est la confiance. Et la prise de risque. D'où la petite image. Voilà. Et grosso modo, la confiance, euh, c'est récent. <rire> la confiance, euh, comment dire, euh, dans le dessin animé de Disney, euh, sauve le monde. Bon, information. Alors, la confiance, en fait, il n'y a pas une confiance mais il y a plusieurs confiances, il y a plusieurs types de confiance et déjà c'est multidimensionnel. Elle peut être affective, cognitive et sociale et elle peut être aussi psychologique. Donc c'est par exemple la confiance en soi et on va avoir trois niveaux de confiance. La confiance assurée, on a confiance, on a foi, pas de problème. Confiance décidée, ok je décide de te faire confiance, c'est bon je, je fais un saut dans le vide, okay, je te fais confiance. Et là, il y a une notion également d'engagement. Dans les deux cas, c'est une foi qui est vérifiable. Ce n'est pas une foi religieuse, c'est une foi vérifiable. Et un autre niveau de confiance, c'est la méfiance qui est le niveau en dessous. Euh, à partir de maintenant, je vais vous donner un certain nombre d'éléments, je ne vous pas prévenir avant, un certain nombre d'éléments euh, qui, qui sont issus de la recherche. Euh, et à la fois aussi d'expérience, de, de mon et, euh, expérience et d'expérience professionnelle rencontrée. Euh, et je vais euh, faire des interactions avec vous, mais aussi vous apporter des petits tips euh, qui peuvent être euh, considérés comme simples, mais en fait pas très faciles à mettre en œuvre finalement en entreprise. Alors donc, les différentes confiances. Donc on va avoir euh, la confiance euh, qui est. Euh, un préalable à tout engagement. Et pourquoi est-ce qu'on parle de confiance dans les, la recherche en sciences de l'éducation, par exemple, en sciences du management, euh, en sociologie Eh bien, parce qu'on euh, bah, a eu besoin, à un moment donné, les entreprises ont eu besoin de financer des recherches sur comment collaborer de manière, le plus efficace, de la, manière la plus efficiente possible. Et euh, comment est-ce qu'on apaise aussi les relations sociales, comment est-ce qu'on construit quelque chose ensemble et comment aussi faire être une entreprise à, à, haute, à haute productivité finalement. Il y a eu ça aussi, euh, à, à haute croissance. Donc, il y a eu énormément de, de, de sujets, qui, de documents qui sont sortis de, de, de recherches, pardon, excusez-moi, de recherches qui sont sortis dans les années 90 jusqu'à 2007 à peu près, puis après, il n'y a plus grand-chose. Et euh, donc, c'est cette notion d'engagement derrière qui est euh, sous-jacente à pas mal de ces euh, papiers-là. Et ce qui ressort, c'est que comme il y a plein de confiances différentes, on va... Essayer de les catégoriser. Et donc, il y a trois catégories de confiance. La, la confiance institutionnelle, moi, comment je me situe dans la société euh, ou dans la grande société, est-ce que, euh, est que euh, l'entreprise va se casser la binette d'ici deux mois ou pas, ou, ou c'est tellement installé que ça fait partie du paysage. Donc, c'est une confiance qui est extérieure aux situations ponctuelles du quotidien. Voilà. La confiance interpersonnelle, moi et les autres, moi et l'autre, c'est, euh, comme c'est très bien expliqué, interpersonnel, issu de l'apprentissage collectif. Et la confiance interorganisationnelle, moi, est plutôt la notion de groupe que les autres. C'est plutôt la notion de groupe, comment est-ce que le groupe fonctionne. Et là, on va avoir une orientation, euh, c'est l'orientation collective du groupe, euh, l'orientation de la de la confiance, ça comme ça. L'orientation collective de la confiance, c'est-à-dire qu'on va mettre euh, que le groupe va décider d'un degré de confiance euh, dans lequel euh, tout le monde sera à peu près raccord. C'est à peu près ça, quoi. J'ai un exemple, par exemple, à vous proposer. Si euh, je vous dis que voilà, j'ai la, la chance dans mon entreprise, dans, dans une entreprise, ouais, je suis dans un groupe, et euh, j'ai mon chef qui me dit voilà, il euh, y a une promotion, euh, c'est mérité, euh, tu le mérites. Super. Sauf qu'en fait, je sais que j'ai ma collègue qui est aussi méritante, potentiellement. Et euh, bon, est que, pourquoi est-ce que ce n'est pas elle qui a été prise, etc. Et euh, est-ce que, est que je lui dis à ma collègue, est-ce que je le dis à mon manager, est-ce que le manager, je lui dis, mais la collègue, du coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le manager, il m'a expliqué en avance, oui, alors du coup, je lui ai parlé, on a vu, elle a compris, qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on met tout sous le tapis et ça génère une situation de crise, vous voyez. Donc, on va avoir des situations comme ça, euh, en fonction du degré de confiance, confiance du manager dans, dans les réactions aussi de ses euh, collaborateurs, de la relation qu'ils ont entre eux, la confiance de moi et le manager, mais la confiance aussi entre moi et ma paire, ma collègue, euh, comment est-ce qu'on interagit ou pas Et la collègue qui va se retrouver peut-être euh, dépossédée de cette... Euh, de la possibilité de discuter de, ce, de cette euh, promotion, bon, bah, elle peut se sentir mal. Hop. Et donc là, les trois niveaux euh, de, de, de confiance peuvent être mobilisés dans ces éléments-là. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que par exemple, sur cet exemple-là, déjà, l'un des premiers éléments pour générer de la confiance, c'est d'expliciter les implicites. Ça, c'est un truc, c'est... Impressionnant de, de, de pouvoir et de pouvoir dans le sens agir, agir avec, euh, d'être euh, en capacité d'agir, c'est d'expliciter les implicites. Et par exemple, il y a les outils du type du modèle Z, d'Instant Z ou par exemple de la gouvernance cellulaire. Ce sont des outils, par exemple, d'organisation du groupe qui vont permettre d'expliciter les implicites, qui une cohérence entre les actions et les organisations des groupes et des postures personnelles. Voilà. Autre élément, donc la confiance, on a vu, c'est l'antécédent de l'engagement et c'est, on va faire un focus sur la confiance interpersonnelle. La confiance interpersonnelle, donc moi et l'autre et moi et les autres, ben elle est à la fois une stratégie et certes une relation aussi. Donc, calculatoire et stratégique parce qu'on bah, qu n'est pas bête et qu'on n'a pas envie de se faire bouffer, entre guillemets, ou parce qu'il y a des stratégies internes dans l'entreprise, ou parce que, bah, parce que mon temps, il ne fait que 24 heures dans une journée et que j'ai d'autres choses à faire que l'entreprise, ou que j'ai trop de travail et que voilà, donc il faut que je, je change de mon mon paquet sur le dos d'une épaule sur l'autre ou que j'en délègue une partie ou pas, etc. Donc il y a quand même, il y a toujours des calculs dans une relation, même s'ils sont pas forcément, euh, il n'y a pas forcément de, de malveillance ou de choses comme ça, mais il y a toujours des calculs dans une relation, même euh, accessoirement dans une relation de couple, il y en a toujours un petit peu. Et bien sûr, il y a la relation en tant que telle, la confiance dans la relation, dans la réaction de l'autre, etc. Donc c'est les deux. Il y a le dépend de plusieurs là je mes animations sont pas terribles excusez-moi elle dépend de plusieurs euh, de, de... elle est en trois catégories donc euh... elle dépend pardon de trois catégories de trois représentations la représentation de l'autre la représentation de la situation et on va le voir la représentation de la vision du monde la représentation de l'autre elle va avoir donc par exemple la compétence il va y avoir la confiance dans la compétence de l'autre on peut très bien ne pas avoir confiance dans l'honnêteté de la personne, mais dans ses compétences. Donc, fiabilité, crédibilité, etc. La compétence dans l'honnêteté, la transparence. Donc, on retrouve les mots qu'on a dit aussi au début, hein, il y en avait dedans. La confiance dans la bienveillance, c'est-à-dire la personne en face de moi ne me veut pas de mal et même s'intéresse à, à, à, à l'autre, en fait, tout simplement. Il y a aussi la confiance issue des affinités, qui est du coup affective et qui va faire écho aux ressemblances, autrui n'est pas tout à fait autre parce qu'il y a des éléments où on se ressemble. J'ai un exemple, je suis intervenue dans une entreprise il y a quelques temps et il y a eu une personne qui était un peu clé et qui était un peu fuyante. Et je n'avais pas accès à cette personne, je sentais bien que dans mon interaction, il manquait une dimension de confiance pour pouvoir avancer dans le travail qu'il fallait que, que, que, que j'apporte, que je fasse avec eux. Et, euh, et j'ai appris que cette personne-là euh, avait un, un bébé et, et, et, et mon Dieu que je suis solidaire pour les personnes qui ont des bébés en bas âge et qui ne dorment pas la nuit. Et donc, j'ai eu un petit moment de compréhension euh, gratuit, absolument gratuit, mais vrai, hein, pas, pas faux, mais avec lui. Et ça a tout débloqué. Parce que l'autre euh, n'est plus si autre que ça et il y a des terrains d'entente. Voilà. Donc, ça fait partie des petites choses qu'on ne se connaît pas beaucoup qui peuvent déclencher la confiance. En tout cas, un premier niveau de confiance. Et il y a donc la, la confiance, ça dépend aussi du coup de la représentation de la situation en tant que telle. Donc, on peut avoir confiance dans certaines situations, puis à d'autres peut-être un peu moins. Euh, je ne vais pas m'apesantir sur ça parce que c'est forcément situationnel, et euh, c'est pas là-dessus que se sont focalisées aussi les recherches. Mais pour information, il y a eu un certain nombre de recherches, notamment sur les entreprises à hyper croissance, et, euh, et donc. Euh, L'une des phrases qui m'a marqué c'est « la confiance constitue une solution à l'incertitude et, et à la complexité euh, », ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un futur derrière. La confiance constitue une solution à l'incertitude et à la complexité du futur, finalement. C'est pour se rassurer aussi, c'est pour se simplifier la vie qu'on fait confiance pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que tu entends par hypercroissance, c'est une croissance rapide dans une entreprise, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, type start-up. Alors, généralement, voilà, ils disent que c'est classique, hein, les premières années, d'avoir des hypercroissances. Mais après, c'est une étude qui a été faite sur des entreprises à hypercroissance, mais qui, ont, qui sont dites adultes, c'est-à-dire plus de 10 ans, okay. et donc qui maintiennent une hypercroissance, des PME en particulier. Et donc d'ailleurs. Du euh, coup, pardon, je m'excuse, t'interromps. Ouais. La, la confiance, elle constitue une solution ou un, une condition. Alors, c'est la chèvre et le chou, mais c'est euh, quand même parce que les deux, euh, ça génère aussi de la confiance dans une entreprise qui fonctionne bien. C'est la fameuse confiance euh, au-dessus euh, institutionnelle. Mmh. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un préalable, c'est qu'il faut qu'il y ait de la confiance dans les compétences. Ça, c'est ce qu'ils disent. Pour la, voilà, J'ai mis HC, hypercroissance, et qu'il y a une notion de bienveillance aussi. Okay. Jusqu'à l'entrée en bourse. Ah, ça, c'est tout à fait intéressant. Jusqu'à l'entrée en bourse, ces PME, c'est une petite anecdote. Euh, les entreprises qui ont été étudiées dans ce papier, donc pas toutes, certainement, mais dans ce papier-là, euh, la notion de confiance-bienveillance était moins mise en avant que la notion de compétence. Voilà, et c'était d'autres types de confiance qui se mettaient euh, en branle, comme la, la confiance plutôt institutionnelle et organisationnelle. Voilà. Alors, pareil, je suis désolée, ça ne devait pas… Je crois que ma souris fait des doubles clics quand je ne lui en demande pas, donc du coup, euh, j'ai mon truc qui est passé… Euh, voilà. Donc la, la confiance de représentation du monde, donc représentation euh, des autres, de la situation et du monde. Et euh, donc, on est mal barré, si j'ai envie de dire, euh, <rire> niveau confiance générale des Français. Voilà, ça c'est un, bon, un sondage qui est un peu vieux, 2015. Euh, moi, je n'aimerais pas qu'on le fasse aujourd'hui pour les politiques, par exemple, en France, <rire> si je peux me permettre. Donc, le niveau de confiance générale des Français, il n'est pas terrible. Et en 2021-2022, je ne suis pas sûre qu'il soit meilleur. là. Euh... Bon. En comparaison, tu as d'autres pays ou bien Non, j'avoue, je n'ai pas regardé. Ce serait intéressant. Ce serait très intéressant de regarder. Euh, pourquoi est-ce que c'est important la représentation du monde de la confiance Je voudrais maintenant, on va retourner sur le chat ensemble. Et euh, je vais vous poser... Euh, je vais vous demander euh, de m'écrire de une phrase euh, comme si vous réagissiez à l'oral, à une phrase que moi je vais vous dire, je ne sais pas si je suis très claire on va faire un mini jeu de rôle sur chat micro, micro jeu de rôle d'accord je vous dis, je suis votre manager à chacun, individuellement okay et je vous dis une phrase et il euh, va falloir euh, répondre à cette phrase là ou enfin dites moi comment vous vous ressentez voilà si, Qu'est-ce qu qui émerge, si je vous dis ça Est-ce que vous êtes prêts déjà euh, Oui, euh, ils sont réactifs, là. Ils sont taqués. Super, vous êtes super, super groupe. OK, alors. <coughs> euh... Bon, alors, euh, bonjour. Euh, bonjour à toi. Donc, je, je, vais, je vais appeler euh, Robert. Voilà. Vous êtes toutes, tous et toutes Robert, d'accord Bonjour à toi, Robert. Euh, voilà, je voudrais te dire, euh, j'ai revu ton papier que tu m'as envoyé hier. Hein, et euh, bah, écoute, j'ai revu, j'ai corrigé deux, trois fautes. Euh, j'ai remis trois slides à l'endroit. Et puis, euh, je pense qu'il faudrait encore faire ça. Euh, Est-ce que tu peux arriver à le faire euh, d'ici une demi-heure, parce que la réunion, elle arrive là Voilà. Quelle réaction euh, auriez-vous? Je vous laisse le temps. Que... <rire> je vois vos réactions. Je me permets. <rire> ok. Alors c'est drôle, moi je suis sur un groupe Facebook euh, euh, qui critique les managers et en fait toute la problématique, ça a l'air de tourner autour des alignements de slides. <rire> ok. Alors et si, si qu'est-ce qu'il y aurait comme. Euh... Alors. Qu'est-ce qu'on a on a, euh, on a des gens qui font répondre « oui chef »,« oui chef enfin, »,« oui chef »,« oui », enfin bref, voilà. « chef. Chef, Oui chef »,« oui chef », voilà. Il euh, y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'était le « ça », de faire « ça »,« ça c'est quoi euh, ». Moi, j'ai mis « montre-moi euh, », un petit peu dans cette même idée, en fait, je n'ai pas très bien compris, euh, euh, mais je veux bien prendre le temps de m'intéresser à ça. Euh, et en fait, il n'y a personne qui dit non. Euh, si ça peut être utile, pourquoi pas Ok, je vais faire les changements. Donc voilà, plutôt, euh, plutôt réception positive <rire> avec la façon dont tu l'as amené. Ok. <coughs> du positif et éventuellement avec des questionnements. Du, voilà, exactement. Voilà. Ok. Euh, il y aurait pu y avoir des réactions aussi un peu euh, en in interne. Ça, c'est la réaction extérieure, voilà. Mais euh, interne, de, dans le ressenti, est-ce que c'est -ce est un ressenti qui est, euh, qui est positif ou pas Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que nôtre. Voilà. Alors, oui. Alors, Virginie a répondu euh, plus haut. Ah oui, Virginie avait déjà répondu. Euh... Il y avait un moins interne euh, qui, euh, qui, qui l'embêtait. Il euh, oh. euh, y en a qui n'en font pas une affaire perso. Il y a du ressenti neutre. Il y a des gens pour qui c'est okay. OK. Et puis, pour ma part, <coughs> on a tendance à dire que ça dépend en fait de qui a autorité. <rire> une bonne réponse <rire> de gouvernance partagée. Hein. Mais c'est-à-dire si c'est lui qui va l'utiliser. Ben c'est OK. Et puis, si, mmh. si c'était si ma production, ben ça serait moins OK. OK. Ah, pardon oh excusez-moi, c'est passé. Ah, excusez-moi, c'est mes double clics là qui... Ah, ah mais qu'est-ce que ça fait Excusez-moi. Oh, c'était recommencé au début, c'est ça ben, Je sais pas. Voilà, c'est bon. Voilà. <coughs> Donc... Euh, oui donc en fait ça va dépendre la réaction, le ressenti intérieur par rapport à ça euh, va dépendre de votre représentation du monde si on pense que euh, les gens de base ils trichent, ils, si moi en tant que manager je pense que les gens ils trichent, ils ne sont pas altruistes ou en tout cas ils ne font pas les choses comme il faut il faut toujours repasser derrière eux et même à la dernière minute ben, je vais poser des questions pour me rassurer moi je vais poser tout un tas de questions, je vais observer, je vais être contrôlante. Et la personne en face, elle va recevoir ça. Elle va se dire Oh là là, il ne me fait pas confiance, je suis nulle. En plus, franchement, je l'ai fait juste avant. Si c'est pour aligner trois slides, c'est pénible. Et en plus, au dernier moment, merci quoi. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être et donc la personne pourrait. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. il y a eu du neutre, il y a eu du positif, etc. Je donne des schémas interactionnels possibles il ne me fait pas confiance et en plus je suis nulle, je ne suis pas reconnue dans mon travail euh, et, euh, et c'est toujours comme ça. Donc la personne elle a deux réactions possibles où elle se surinvestit en donnant tout atteint d'informations, être encore plus au taquet et être top, top, top, top, top, voilà, et tirer à quatre épingles en essayant d'anticiper les meilleures critiques possibles, toutes les critiques possibles de, de cette personne, ou au bout d'un moment elle s'épuise et en a marre et elle abandonne. Ce qui génère, hein, l'autre, la euh, le manager, qui, qui a peut-être cette vision-là du monde, beaucoup de méfiance parce qu'il oh là là, n'arrête pas de m'envoyer plein d'infos, il me tient au courant du, de, de, de ses moindres faits et gestes. Donc, à la fois, ça me rassure, puis en même temps, je vois que tout n'est pas parfait parce que bah, tout le monde est énorme. Donc, euh, donc, je vais continuer à contrôler encore plus. Voilà. Donc, ça peut générer des boucles de cercles vicieux. Inversement, ce même schéma, si avec cette même situation, j'essaie de vous faire quelque chose d'une situation un peu stressante mais neutre, <coughs> et ben, si le manager, la relation avec le manager, c'est une relation de confiance et où le manager il a une vision du monde, les gens sont plutôt positifs, ben, si, je fais une, si le manager, si moi en tant que manager, je fais une critique euh, ou un besoin un peu stressant de remise à plat d'un PowerPoint ou de machin de bidule, ça ne va pas être pris de la même façon. Et euh, la personne en face, elle va prendre la, la, le besoin de, de changement de critique, de passer derrière son PowerPoint comme euh, quelque chose dont l'autre a besoin et peut peut-être l'accepter ou comme voilà, des corrections neutres qu'il faut faire. Et puis, pour le, pour le bien-être de l'entreprise, du groupe, il faut absolument les faire parce que oui, je comprends, etc. Ça peut être des choses comme ça. Donc là, on est sur une autre dynamique. Et donc, sur une situation neutre, la représentation du monde peut avoir des répercussions très fortes. Voilà. Ensuite, excusez-moi, je reprends mes, mes clics. J'espère que ça marche Voilà donc, comment fait-on maintenant Voilà, donc là, je vais vous donner deux, trois petits tips. Donc, si on, si on reprend les, la confiance interpersonnelle, je vais reprendre point par point en donnant des petites idées. Par exemple, la confiance sur la compétence, la crédibilité, la fiabilité d'une personne. Alors, là, cette confiance-là, elle est mise à mal quand les attentes ne sont pas rencontrées. Donc, quand ce n'est pas le cas, par exemple, il faut vraiment prendre le temps de les expliciter et pas forcément à un niveau hiérarchique supérieur, etc. Surtout pas entre vous. Si j'ai ma collègue vraiment juste à côté, pair à pair sur le bureau, qui me dit euh, je vérifie l'heure, oui, je, je vois que ça tourne, euh, qui me dit euh, bon, bah, j'ai pas réussi à faire ça, euh, il faut pas qu'il y ait de poussière sous le tapis, il faut pas qu'il y ait de ressentiment négatif, euh, et il faut en discuter pour que si ce n'est si pas fait, que ce n'est pas la compétence de la personne qui est remis en cause, euh, et moi, je le comprends, etc. et Par exemple, demander l'avis de quelqu'un, ça peut réparer aussi une confiance de compétence, voire nourrir la, la confiance de compétence qu'il peut y avoir les uns envers les autres. La confiance de transparence, d'honnêteté. Bah, par exemple, quand on est manager, qu'on a des transmissions de notre N plus 2, 3, 4, 5, voilà, et qu'on doit faire… Euh, voilà, bah, écoutez, euh, l'équipe, là, euh, on doit faire plus 20% de commercial dans deux mois. Voilà. Bon, euh, bah, si on fait, euh, ça dépend de comment on va le faire. Cette transmission, elle peut se faire de manière ouverte, honnête. On m'a demandé que comment on fait ensemble pour faire quelque chose, par exemple. Et ce qui rejoint encore, cette, euh, par exemple, ce, cet exemple de demander de avis, des, des avis ce sont des exemples, mais ce sont des exemples qui ne sont vraiment pas faciles forcément à mettre en place. Et par exemple, la confiance de bienveillance, ça va être l'écoute. L'écoute, il y a plusieurs niveaux d'écoute, et il y, en a, il, y en a, il y en a plus que trois, mais là, c'est les trois, on va dire, qui peuvent nourrir cette confiance de bienveillance, c'est l'écoute empathique, l'écoute active et l'écoute complète. Donc, ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Il y a, il y a pas mal de sources sur ces choses-là. Et encore une fois, la demande d'avis. Quelque part, c'est un outil qui est très transversal et qui permet de nourrir un peu cette confiance globale. Dans tous les cas, communiquer. Et dans les documents donc, que j'ai explorés pour, pour ce webinaire, la communication, une communication réussie dépend de la nature de la relation, mais aussi des contenus échangés. Donc, il faut vraiment prendre en compte les deux aspects, à la fois le contenu et à la fois le relationnel. Quand on fait une réunion, il faut prendre autant de temps à réfléchir à l'animation de la réunion qu'au contenu. Et ça, on oublie. <rire> J'ai envie de dire, là, du coup, on demande des avis, on parle de choses qui ne sont pas évidentes, de poussière sur le tapis, euh, on va devoir être honnête, se dévoiler, il faut être dans l'accompagnement, la, la, enfin l'écoute. La, empathique, active, complète, eh bien, il y a une forme de vulnérabilité euh, qui est nécessaire avant d'avoir de la confiance. Il faut avoir le courage de montrer sa vulnérabilité. Confiance et vulnérabilité, c'est euh, le fait de donner aux autres un certain pouvoir sur nous. Et qui nous met dans un état de vulnérabilité. C'est un lâcher prise, c'est une prise de risque. Faire confiance à quelqu'un, il y a un degré de prise de risque. Et on rejoint un autre duo que j'aime beaucoup, qui est beaucoup, beaucoup, euh, qui est très en lien, c'est la confiance et la sécurité. Il faut être suffisamment en sécurité pour montrer sa vulnérabilité. Et il faut être donc, il faut avoir de la sécurité avant d'avoir de la confiance et avant d'avoir de l'engagement. Je nuancerai ces propos-là par le fait que quelqu'un qui est 100% en sécurité, bah, il va être dans sa petite bulle de confort. Et attention, euh, la sécurité n'engendre pas systématiquement de la confiance et de l'engagement. Ce n'est pas, euh, pas euh, direct, quoi. C'est un préalable. C'est pour ça que cette image-là, je la mets quand même dans la confiance, parce que ben, un, le cadre de sécurité, par exemple, c'est un élément, c'est un des outils de l'Instant Z et de la gouvernance partagée globalement. Et euh, c'est ce qui permet aussi d'avoir une base solide pour pouvoir développer de la confiance, pour pouvoir développer de la collaboration, de l'engagement, de la collaboration, etc. Et ça permet de développer les interrelations euh, par la vulnérabilité qu'on peut accueillir ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, qu il faut, euh, tout mélanger euh, perso pro tout le temps etc. mais il faut être en capacité d'être humain au travail un outil de développement donc, je voudrais vous proposer un outil de développement de confiance euh, dans les, la dimension interpersonnelle c'est à dire euh, moi et les autres, moi et l'autre euh, c'est un outil que je vais développer un tout petit peu plus. Euh, J'ai encore combien de temps, dis-moi, euh, David ouais, il, est, il est moins 20, donc, euh, donc euh, max 20 minutes. minutes max 20 minutes si, si tu oui, arrives, et puis de toute façon, si tu débordes, tu débordes. OK, ça marche. Mais là, là 10 minutes, c'est bon. <coughs> donc, voilà. Donc, je vous ai montré, je vous ai donné, on va dire, des, des grandes grilles de lecture euh, dans l'objectif de mouliner un peu tout ça, euh, alors ce n'est pas en une demi-heure qu'on va faire une thèse hein, sur la confiance dans en l'entreprise, mais l'idée, c'est de donner des petits outils et des petits changements de posture, des réflexions sur les changements de posture et d'animation euh, pour avoir une petite action dans son quotidien. Voilà. Et là, en particulier, je voudrais vous présenter un outil qui est le co-développement entre pairs. Euh, c'est l'atelier d'analyse de pratiques professionnelles c'est un outil qu'on utilise beaucoup à Rivol Français, et c'est une méthode qui est reconnue à la fois théoriquement et à la fois par la pratique. Euh, à l'origine, voilà. <rire> à l'origine, donc ça a été fait, euh, ça a été euh, mis en place au Québec par euh, Adrien Payette et Claude Champagne, euh, qui sont euh, l'un théoricien, l'autre, euh, j'allais dire manager praticien. Euh, et qui a été reconnue au fur et à mesure dans les sciences de l'éducation, dans les sciences du management et euh, finalement dans les entreprises. Notamment en France, c'est très spécifiquement euh, valorisé et même exigé dans le cadre du développement professionnel euh, des compétences pour les professionnels de santé euh, via la hs Voilà. Et par ailleurs, à Rennes, je fais la petite pub pour l'université de Rennes 2, ça a été développé et même réécrit par Geneviève Lameule. Et donc, c'est cette pratique-là qu'on fait à Riveau Conseil. Donc, ce n'est pas un groupe de supervision. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un groupe de psychologie de comptoir. Ce n'est pas un groupe où on décide de choses. Et ce n'est pas un groupe de résolution de problèmes. Je me c'est gentil, mais du coup, c'est quoi ce truc C'est un groupe d'intelligence collective, de développement de l'intelligence collective. Et pour développer l'intelligence collective, ce groupe-là permet aussi, du coup, de développer son sa propre capacité d'action et de réflexion. Donc, c'est d'intelligence finalement individuelle et collective. Ça dure environ une heure et demie à deux heures entre cinq et dix personnes et avoir une certaine régularité, une fois par mois, une fois tous les mois et demi, allez, tous les deux mois quand il y a les vacances. Euh, ça permet de, de mettre en place dans le temps cet apprentissage collectif d'une confiance qu on va, qui va pouvoir faire le socle après dans les relations au quotidien. Donc, pour ça, il faut un cadre, un cadre de sécurité. On parlait de ça avant la confiance, il faut qu'il y ait un cadre sécurisant pour pouvoir s'autoriser cette vulnérabilité. Vulnérabilité, ça ne veut pas dire fragilité. Je précise, vulnérabilité, c'est vraiment euh, être capable de se sentir pas tout à fait fort soi, mais pouvoir continuer à avancer. Euh, donc, il faut, dans le cadre de sécurité, il y a un, un contrat moral qui se passe entre les gens, entre les personnes ou groupes. Donc, contrat moral de bienveillance, de confidentialité, d'écoute. Il euh, y a un cadre euh, organisationnel, une alternance des rôles et des prises de parole, et un respect d'un protocole, d'une organisation. Ce déroulement, cette organisation de l'APP, on commence par une phase d'ouverture. Donc, on va avoir euh, une, euh, une, une phase, on va dire, qui a envie de parler d'une situation-problème, d'un grain de sable qu'il rencontre dans son quotidien, dans ses relations avec un client, avec un père, avec euh, euh, voilà ou dans son travail, dans sa manière de travailler et il va énoncer et là, tout le monde se tait tout le monde écoute et c'est chronométré, c'est très chronométré très très chronométré, chronométré. ah, excusez-moi c'est mes, <rire> mes clics euh, voilà après, il y a une phase de clarification où la personne se tait et c'est le groupe qui va poser une série de questions ensuite une phase interprétative Chacun va, chaque personne va dire en faisant très attention à sa manière de dire euh, ce qu'il pense, qu pense de la situation, ce que ça lui évoque et s'il a des ressources à proposer à la personne. Et après, une synthèse, une conclusion. Et encore une fois, ce sont des choses, ce sont des outils qui paraissent très simples comme ça. Oui, ben c'est facile, il n'y a pas besoin de faire Bac plus 42 pour, ce, pour, pour, pour faire ça en fait. Mais en fait, ça demande une posture euh, et une, euh, une écoute et une ouverture telle que euh, ce n'est pas si facile. Et on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup la pratique de ces choses-là, de l'écoute, de la vulnérabilité, de l'énonciation, de l'analyse sans jugement, interprétative mais sans jugement, euh, et de pouvoir s'octroyer et s'offrir ces moments-là individuellement et en groupe. Euh, on n'a pas du tout ces habitudes-là. C'est des outils qui sont vraiment très intéressants et qui permettent de développer un certain nombre de choses. Ça permet déjà d'aborder une situation qui est vécue comme un grain de sable. Et de... Alors, Ça ne permet pas forcément de solutionner, mais ça permet de donner beaucoup plus de pistes à la personne pour s'en sortir et après, elle débloque par elle-même la situation. Ça permet de prendre de la hauteur, justement, de trouver d'autres angles, d'autres façons de voir les choses. Euh, voir des références scientifiques aussi, euh, avoir des outils de management ou autres, euh, des outils d'organisation qu'on ne connaît pas, bah, tiens, tu ne connais pas très haut, bah, attends, je te montre, voilà. ça, ça peut venir après. Euh, ça permet aussi de développer sa pratique en étant enrichi de celle des autres. Donc, on gagne de l'expérience soit individuellement et inversement. Donc, chacun, pas seulement que l'énonciateur, chacun qui participe va être nourri de l'expérience des autres. Et ça a permis d'apprendre sur soi-même, sur son propre fonctionnement, sur sa pratique, aussi bien quand on est énonciateur que quand on est participant par ailleurs, parce qu'on va pouvoir euh, se dire bah, tiens, je réagis comme ça, euh, zut, il euh, ne fallait pas que je réagisse comme ça, enfin, je ne suis pas rentré dans le cadre, pourquoi parce que, euh, bah, parce que ça faisait écho, etc. Ça permet aussi de mieux identifier ses besoins, ses limites et du coup de mieux prendre en compte à la fois son propre environnement intérieur et l'environnement extérieur et sa complexité. Donc, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire qu'on travaille dans les relations humaines ou pas, qu'on travaille dans des bureaux ou dans l'entreprise, on va dire plutôt dans des ateliers, dans des garages ou autres. Euh, ça permet de décrypter un certain nombre de choses, que ce soit des, des situations techniques ou relationnelles. Et forcément, du coup, ce groupe qui va se poursuivre une fois tous les mois, tous les deux mois, eh ben, au bout d'un moment, on va développer un environnement de confiance, mais même dès, la première, euh, dès les premiers échanges, on va avoir une telle qualité d'écoute et d'échange que ça va développer la confiance interpersonnelle, aussi bien dans la bienveillance, dans euh, l'authenticité, dans les compétences, parce que du coup, on va se valider mutuellement les compétences et les expériences des uns et des autres. Ça va peut-être faire bouger les visions du monde. Ça va faire bouger aussi la confiance euh, interorganisationnelle. Donc, tout ça, c'est ce, ce, ce travail-là sur l'APP, l'analyse de pratiques professionnelles. C'est un des outils, on va dire, euh, que je trouve l'un des plus puissants euh, à mettre en place dans un groupe où euh, on peut avoir parfois des des difficultés. Voilà, ça, pour conclure, quand mes clics reviendront, voilà, je suis vraiment prête avec ma souris, excusez-moi. Pour conclure, donc, cette pratique, il faut, cet outil, l'analyse de pratique professionnelle, il faut le vivre pour vraiment comprendre la profondeur et euh, constater les bénéfices tout de suite, dès la première séance, et de refaire du collectif autrement. Et la conclusion donc de ce webinaire, pour un petit peu resituer, donc il y a la confiance institutionnelle, confiance interpersonnelle. Dans cette confiance interpersonnelle, on peut voir la représentation du monde, la représentation de l'autre, la représentation de la situation. Je fais un petit résumé. Confiance interorganisationnelle. Et on peut agir sur chacun de ces niveaux, dans, par exemple dans les exemples que je vous ai donnés. Et tout ça... Ça permet de développer la sécurité, qui permet une forme de vulnérabilité acceptée, qui permet de développer la confiance, qui permet de développer l'engagement. S'il n'y si a, a pas d'engagement, s'il n'y a pas de vulnérabilité possible et de sécurité possible. Voilà, c'est la fin de ce petit webinaire. J'ai essayé de faire à la fois rapide, interactif et court. Je vous remercie beaucoup à tous et j'ai hâte d'avoir vos questions. Et juste petit truc aussi, le, ce PowerPoint, euh, je pense qu'il sera disponible, David, si on veut, on peut. Oui. Alors si tu si tu arrives, à me, euh, si tu as déjà préparé en PDF et que tu l'as sous la main, euh, je peux le mettre dans le chat et sinon euh, on va le mettre sur le Meetup euh, ouais. juste après. Voilà. Bah, écoute, je, euh, là, de toute façon, je vais arrêter le partage d'écran, puis pendant les questions-réponses, je vais le montrer sous PDF. On fait ça. Ouais. Voilà. J'arrête le.